La majorité, la France retient son souffle avant la décision du Conseil constitutionnel, on l'a dit, sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous, donc l'une des composantes de la majorité, qui a parfois aussi une musique un petit peu différente à faire entendre, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui bah, Effectivement, le, le pays est suspendu à cette décision. Ce n'est pas la première fois. Hein. Les, euh, les avis du Conseil constitutionnel sont, sont importants sur beaucoup de textes. D'ailleurs, beaucoup de projets de loi de finances, chaque année... Euh, et là c'est euh, là, là, effectivement crucial et c'est très important. En fait, euh, je pense que il y aura deux, deux aspects. Soit le Conseil constitutionnel considère que en la forme, le texte doit être euh, euh, censuré, en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'il euh, y a eu le il oui. euh, y a eu l'article 38 du règlement au Sénat, il y a eu l'article 44, enfin plus le 49.3 pour terminer. Donc ce serait Donc, logique qu'il soit censuré Alors je ne dis pas ça, je pense que euh, sur la sincérité, sur la clarté, ce qui est les grand principe qui pourrait poser problème, je pense qu'on qu n'y est pas et que euh, le Conseil constitutionnel peut être amené à censurer quelques mesures qui pourraient être considérés ce qu'on appelle comme des cavaliers législatifs. C'est-à-dire par exemple la mise en place d'un index senior Oui, l'index senior, le CDI senior, il y a quelques points qui pourraient être, mais qui pourront tout à fait être réétudiés dans une analyse plus globale du texte. Est-ce que vous seriez satisfait que le Conseil constitutionnel donne son feu vert au référendum d'initiative partagée C'est une demande de la gauche est-ce que ce serait un progrès, selon vous bah, euh, Ce qui a été demandé dans le cas du réforme euh, d'initiative partagées, c'est simplement de dire, est-ce que c'est 62 ans le principe de l'âge de, de départ à la retraite, plutôt que 64 Ça manque un peu de, de densité. Après, c'est un outil de, démocratique qu'il faut respecter, on verra bien. Mais vous, vous seriez politiquement satisfait que le, euh, Non, que le... je, je pense qu'on a, qu a eu un texte qui me semble... Utile, euh, c'est pas la grande loi de, de, ce, de la grande réforme des retraites, mais c'est un texte utile et nécessaire pour l'équilibre financier. Donc je pense qu'il faut qu'on ait ce processus d'aller jusqu'au bout de ce texte. Nous aurions souhaité nous aller au vote, vous le savez. Bon, on a, on a eu le 49.3, qui est une forme de vote mmh. par. Euh, mais on de... sent des regrets, on sent une amertume quand même. Oui, chez mais vous. bien sûr que je souhaitais, moi, qu'on puisse euh, que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, puisse voter sur ce texte. Il y a eu un vote, puisque mmh. la motion de Censure n'a pas été, et n'a donc pas annulé le texte, donc il euh, y a eu un vote, on ne peut pas le nier. Maintenant, je pense qu'il euh, faut qu'on avance. Qu on, qu on avance, a... hein, avance. Qu avance. est-ce que c'est la fin de l'histoire, Jean-Paul Mattei Est-ce que lorsque, si c'est le cas, la loi aura été validée par le Conseil constitutionnel, et encore une fois, si c'est le cas eh bien, la réforme s'appliquera pour les prochaines années. Il n'y a pas de clause de revoyure Si, alors, justement, nous, groupe démocrate, modem et indépendant, on a insisté sur la mise en place d'une clause de revoyure qui était initialement dans le projet, dans le fameux article 7, qui est maintenant devenu l'article 10 dans le nouveau texte, et qui prévoit qu'il y aura la remise d'un rapport au 1er octobre 2027, et ce rapport sera débattu, – Donc fois, ça, c'est sens... dans la loi. – Ça, c'est dans la loi mmh. et il sera tout à fait possible à ce moment-là de se saisir de cette question. Et je rappelle que le fameux âge de 64 ans, en 2027, on ne sera pas à 64 ans puisque l'application de la loi s'applique dans le temps et ce n'est pas d'effet immédiat. On a une projection qui me semble nécessaire et donc, moi, pour moi… Euh, et j'invite euh, les forces syndicales à réfléchir sur ce sujet, à se saisir de cette possibilité de travailler euh, sur euh, l'application de la loi, voir si les équilibres sont bien respectés. Euh, et, et ça donc... veut dire, parce que dans, dans, on entend dans ce que vous dites que finalement 64 ans c'est pas sûr. Et non, et je, je, sais pas euh, ce je ce pense que vous semblez 64, souhaiter... ans, 64 ans est une forme de sécurité euh, financière euh, pour euh, euh, justifier l'équilibre financier de cette réforme. Mais ça n'empêche que rien n'est fermé. Euh, vous savez, on sur, est fermé. Sur, des hypothèses, sur des hypothèses de taux de chômage, de croissance, dans lesquelles est bâti un peu ce texte, c'est des choses qui sont de toute façon variables. Et donc, dans le temps, on sait bien que ces réformes des retraites, dont il revient souvent, ce n'est pas quelque chose de figé. Et je crois que. Mais c'est important ce que vous dites, Mme. Oui, ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite sur ces soins. Enfin, on a encore fixé, fois, un, cap, on a, on a fixé un cap. Je pense qu'il faut travailler un peu plus pour arriver à l'équilibre et le maintien des retraites par répartition parce que c'est le principe même les cotisants d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui, ça me semble excessivement important de maintenir ces équilibres, mais euh, on ne s'interdit rien sur la réflexion de l'évolution de ce texte. Et à mon avis, il y a plein d'occasions de se retrouver avec les partenaires sociaux pour travailler ensemble sur ces sujets de fond. Et ça va donner du grain à moudre, justement, à ces partenaires sociaux, à ces syndicats, qui, euh, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel ce soir, euh, pour la plupart d'entre eux, la CFDT euh, a une... Euh, Discours un petit peu différent disent que le combat va continuer contre cette réforme. Il y, y a plusieurs types de combats. Il y a le combat en disant retrait de la réforme. Bon, euh, nous étions nous le groupe favorable à, à cette réforme. Encore une fois, pas bah, la réforme du siècle, mais qui semblait nécessaire. Ça n'empêche, ça n'empêche que euh, aujourd'hui les syndicats, les partenaires sociaux, Qu'on voit lorsqu'ils sont venus à Matignon dans d'autres domaines qu'ils étaient capables de se mettre d'accord sur certains sujets. Sur votre plateau, tout à l'heure, j'entendais qu'on évoquait l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, également sur l'économie oui. verte qu'ils ont adopté. adoptée. Les partenaires sociaux ont su trouver les chemins pour trouver des solutions. Par exemple, ce, cet accord sur le partage de la valeur est très riche. Oui. 36 articles, très très riches et denses. Mais, mais pardon de revenir sur la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger avait, il y a quelques jours, quelques semaines, évoqué euh, la, la nécessité d'une médiation, le gouvernement avait fermé la porte et vous, vous aviez dit mais oui, ce serait oui. peut-être une bonne solution. Moi, moi Donc je on pense, sent qu'il y a vraiment deux lignes au sein moi de l'exécutif je pense je que le moment est venu de se mettre autour d'une table de travailler. Pour moi, l'histoire n'est pas terminée, loin de là. On peut avoir une réflexion à long terme sur les réformes et la notion d'une loi travail qui prendra en compte certains sujets, notamment sur le temps de travail, ça, je pense que toutes les, les, oui. les pistes sont ouvertes, et il faut qu'on les saisisse. Et aujourd'hui, concrètement, on voyait les syndicats reçus à Matignon il y a quelques jours, c'est bloqué, ils sont venus, euh, la réunion a tourné court, parce que ça bloque sur la question des 64 ans, ça vous le voyez, vous êtes, encore une fois, membre de la majorité, il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a oui, aucune mais le, ouverture. Oui, je, je dirais les 64 ans, il est des deux côtés, et à la fois, on dit, nous, c'est une pas garantie négocié. de, ouais. de l'équilibre, financiers. De l'autre côté, les syndicats, on voit bien avec euh, l'application de la réforme touraine que dans certains cas, on est à 64 ans. Beaucoup de retraites même. Certains, oui. c'est 67 ans. Il faut aussi parler de retraite complète. – Mais là, c'est la loi que, et ça ne passe pas. – Voilà, il faut qu'on se pose et qu'on ait une réflexion globale. Je crois que ce sont les bonnes pistes à prendre. – Il y aura un an, dans quelques jours, qu'Emmanuel Macron a, a été réélu. Finalement, quel bilan vous tirez de cette première année, pour le moins mouvementée, sans majorité à l'Assemblée nationale Comment on va faire, comment vous allez faire pour tenir quatre ans dans ces conditions et pour gouverner Moi, je, je crois qu'il faut qu'on qu se projette sur des textes importants. Il y aura peut-être la loi travail, il y a également une loi sur le logement, sur la santé, sur le cinquième risque. Il faut qu'on ait des textes, me semble-t-il, qui nous projettent. On a vécu pendant le dernier quinquennat et même ce quinquennat-là, des, des, des textes beaucoup en défensif pour répondre à une crise. Ça a été les Gilets jaunes, ça a été euh, la crise sanitaire, ça a été et la guerre en Et qui demandait des efforts aux Français. Et qui demande des efforts aux Français. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, on s'est retrouvés... La loi, par exemple, euh, de finances rectificatives sur le pouvoir d'achat, on a retrouvé une majorité 149.3. On a adopté des textes 149.3. Donc il faut, en quelque sorte, si on vous entend bien, euh, gouverner avec des textes, qui, parce que la loi sur le pouvoir d'achat, c'était, comme son nom l'indique, plus de pouvoir d'achat pour les Français. Oui. Donc des textes qui font plutôt plaisir aux, aux oui, électeurs. Mais, mais il faut, faut qu'on que... qu soit aussi en responsabilité. Parce que Ça veut difficile... dire dépenser plutôt le, le, que demander oui, mais, de, alors des vous moyens. Vous savez que nous, notre groupe et notre mouvement est très attaché aux équilibres financiers, ouais. et notamment aux finances publiques et... Ouais, éviter le dérapage, donc on sera excessivement vigilant. Donc il faut qu'on réfléchisse à, je dirais, d'autres vecteurs et emballer en quelque sorte avec des belles réformes qui puissent aller au, essayer d'élargir notre majorité relative. On entendait la chronique d'Axel de Tarlet avant le journal, la question du partage des richesses a été au cœur de la contestation. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester dans le statu quo aujourd'hui fiscal je dis cela parce que vous aviez défendu oui, euh, une taxe sur les super dividendes, est-ce qu'il faut la mettre en place Est-ce que vous allez revenir à la charge là-dessus Sur l'ISF, on ne bouge pas, quel est votre sentiment ah ben, Moi je crois qu'il faut être lucide, euh, les revenus du travail contribuent plus au budget de l'État que les revenus du capital. Donc on a un sujet, un sujet de... Et vous le déplorez je le déplore, je pense qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Nous sommes actuellement en train d'avoir une mission, euh, dans le cadre de la Commission des finances au Parlement, sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je crois qu'il faut qu'on mette tout à plat et qu'on réfléchisse. Mon amendement sur les superdividendes, c'était aller chercher... Les dividendes, donc qui sont distribués, qui sont, c'est pas un bénéfice qui sort de l'entreprise, alors qui certes nécessaire pour rémunérer les actionnaires, mais qui qui, qui était un symbole et, donc, y... et qui permettait vous... en quelque sorte de de rééquilibrer et donner un signe que les gens qui ont la chance. Vous des en parlez au du... passé, vous allez le ah mais Je n'en parle remettre. pas au passé, vous savez que je ne lâche rien, et que de toute façon ça sera, ça reviendra sur la table, dans le cas soit du PLF, soit d'un texte autonome sur sur ce sujet. Sur les superdividendes. Donc on a entendu ce matin votre loyauté, mais aussi votre singularité au sein de la majorité. Je vous remercie Jean-Paul Maté, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup, Merci beaucoup.